C'est dans une salle pleine comme l'œuf que le président de l'Union Nationale Initiale, Paul Maringoudjou, a procédé au lancement officiel des activités de sa formation politique. L'homme qui dit avoir une vision de la gestion du Gabon a, durant son allocution, peint un tableau de pays dans lequel il a dévoilé le chaos qui règne dans tous les secteurs, notamment celui relatif à la gouvernance économique, emprunt à d'énormes difficultés et dont l'Uni dit avoir des solutions. Et la vision que nous avons de notre pays sur cette question est de développer un pavillon national d'entreprises et d'entrepreneurs gabonais. Celui-ci constituerait le fer de lance de l'économie nationale dans tous les grands secteurs de l'économie et de l'activité, en partant des ressources naturelles, du tourisme, de la banque, des assurances, du commerce, des télécommunications, du BTP, etc. Les Gabonais doivent être, devront être encouragés dans la création d'entreprises des secteurs florissants de la nouvelle économie, du digital à l'écologie, en passant par l'économie circulaire. Pour accompagner cette vision sur l'entrepreneuriat gabonais, l'Uni préconise que les entreprises à capitaux majoritairement gabonais soient prioritaires sur les marchés publics de l'État et de ses démembrements. Un fonds d'aide multiforme à l'entreprise devrait à cet effet être mis sur pied et être capable de mobiliser à moyen terme plus de 150 milliards de francs CFA qui seraient gérés par une banque publique d'investissement. Au Gabon, le modèle économique vanté est très en vue et celui relatif à l'implantation des entreprises étrangères dans la zone spécialisée de Kong. Une zone qui, semble-t-il, n'est pas à la porte de tous et ne peut favoriser le développement des entrepreneurs locaux. Actuellement, le climat des affaires n'est pas propice à favoriser la diversification du pays en dépit de la communication gouvernementale axée principalement sur les zones économiques spéciales dont l'apport substantiel au développement économique du pays reste très discutable. Nous refusons que notre pays serve essentiellement pour des entreprises qui viennent exploiter parfois excessivement nos ressources naturelles pour enrichir d'autres pays sans que le développement ne soit réellement assuré chez nous. Le Gabon n'est pas une vache à traire pour ensuite la tuer et en partager la viande ou ceux qu'il en resterait. S'ils doivent gagner, nous aussi devons gagner. Au Gabon, les responsables des structures privées peinent à joindre les deux bouts du fait du nombre suffocant des taxes imposées par l'État, auxquelles il faut ajouter les exigences liées au paiement de la CNSS et de la CNAMGS, situation qui enfonce davantage ces entrepreneurs pour l'Uni. De Paul Maringodjou, la solution est toute trouvée pour mettre fin à cette galère. Par ailleurs, nous croyons que le meilleur moyen de réussir le développement est de le planifier et d'identifier les besoins prioritaires du pays. Cela implique le retour au plan quinquennaux avec des investissements massifs dans les infrastructures des secteurs de l'éducation, de la santé, des voies de communication de l'habitat, etc. Pour ce faire, nous pensons à la mise en place d'un plan national de développement et d'intégration économique pour corriger et lisser les écarts importants de développement entre les régions du Gabon et impulser une transformation profonde du pays. L'Union nationale initiale est résolument engagée dans le développement du Gabon comme bon nombre de partis politiques. Reste qu'il accède au très haut niveau de responsabilité pour matérialiser en acte son projet pour le Gabon. Un projet de relance économique qui pourrait satisfaire les entrepreneurs gabonais en offrant à tous les mêmes chances de réussir, non seulement, mais également de grandir. Ce qui, en en point douté, soulagerait l'État en offrant le maximum d'emplois aux Gabonais.